Je ne sûrement pas qui je suis. Mais je vais bientôt dominer le monde. Wow. <rire> wow. Mais il y a un problème. Cet humain, avec une moustache tout comme toi. Vous croyez que je connais tous les humains moustache qui portent une salopette et une casquette avec leur initiale écrite dessus ce... <rire> Eh ben non, désolé. <rire> Bowser arrive. Nous allons neutraliser ce monstre. Comment regardez-nous On est adorable ah ah ah, Je vous fais ça sans problème. Ouais. Ah Ouh ah ouais ah Tu viens, Marion La grande aventure, c'est maintenant ah On veut boire chat, on veut boire chat, on veut chat ah L'univers autour de nous est gigantesque. Il y a tellement de galaxies. Tout le monde compte sur nous. Period Bref, pas de stress.